Bonjour à tous et bienvenue dans cette ouverture, vous le savez, du deck sur Rex Raptor et insectoraga, le deck de démarrage Les prédateurs ultimes. C'est un deck que j'attendais avec impatience parce que j'aime le Speed Duel, même si je ne le pratique pas. Alors dit comme ça, ça fait penser à autre chose que du Yu-Gi-Oh. C'est euh, tout simplement euh, l'aspect nostalgique en fait. Le Speed Duel c'est vraiment le petit coup de cœur. Allez, on perd pas de temps, on va ouvrir et découvrir ensemble ce qu'il y a dans ces decks. A savoir que je ne me suis pas spoil du tout, parce que je n'aime pas le spoil. Donc on va essayer d'ouvrir correctement pour essayer de garder la boîte En décor. Nice bah ben voilà Alors, on a... Oh. Ok, là par contre ça va être compliqué de récupérer les decks. Bon, on va essayer. Bon, on l'intérieur en pire. Hein. C'est bon, on a les deux decks. Et on a la boîte On va essayer la boîte là. Et on va regarder déjà ceci. Alors, on a magnifique... Oh putain le petit plateau de jeu avec euh, la grosse euh, pardon, la grosse mythe ultime, pardon. Une grande motte, je crois que c'est en version originale. Et le dragon de... je sais plus quoi. Qu'il a Rex Raptor, mais je crois qu'il doit y être. Il doit y être, je pense. Ah, je dessin, C'est le dragon serpent. Voilà, dragon serpent nocturne. Voilà, de monstre de Rex Raptor. Du coup, on commence par qui Rex Raptor en secteur, les gars. Allez, je ferme les yeux. On va se faire un petit kiff. Ploum Plum, ce sera toi que je vais ouvrir en premier 1, 2, 3 Ah c'est lui en premier Et ouais, C'est Rex Raptor en premier Alors on ouvre Rex Raptor Et on va découvrir ensemble les cartes qui composent Son petit deck de Speed Duel Du coup Donc on a la carte Speed Duel Rex Raptor oh On commence avec la magnifique carte Donc la carte chargée pour commencer Le royaume des dinosaures Donc la carte compétence donc de Rex Raptor hein. Forcément on va les mettre comme ça donc ça, j'aimerais bien après les garder dans leur état d'origine. La carte à nouveau compétence d'Orex Raptor, souffle sonique du cauchemar nocturne. Le dragon serpent nocturne. Voilà, alors ça, c'est la carte la plus puissante, j'imagine, de ce deck. C'est un monstre à 2350. Hein, c'est pas dégueulasse. Le roi Rex à deux têtes. Urabi, ben forcément, le premier monstre dinosaure qui existait. Et je crois même qu'il était dans le deck de Kaiba de base, si je ne m'abuse. Dans le deck de démarrage de Kaiba. Dragon rampant numéro 2. Tomosaure. Anthrosaure, Tyranno noir, ah ouais quand même, Bête Dinosaure millénaire, la bête folle à l'épée, Gilazor, donc c'est le, le dinosaure de Gilles, euh, Lézard de Grand Vent, le Driceratops des Ténèbres, l'Hyper Tête de marteau, Saurus élémentaire et Stego noir. Ainsi que. Oh, gentlemandre. Allez, shoot. Voilà, on a fait toutes les cartes monstres du deck donc du Rex Raptor. Je suis Rex Raptor, <rire> Euh, on passe aux cartes magiques. Donc, euh, élévateur de chaleur corporelle. Pilule d'ultra-évolution. Transcendance d'espace-temps. Euh, je me rappelle pas qui les joue. Si, il me semble qu'il joué ces cartes en euh, non, il est jamais joué parce que c'est un truc qu'il faut bannir. Il me semble pas que dans l'anime, ils bannissent. Hein. Ristourne. Oh, c'est sympa qu'elle soit dans l'anime. Euh, habilité de l'invocateur. Oh, bien. Ça, généralement, c'est plutôt joué dans les decks dragon blanc. Euh, cadeau de l'éléphant blanc. Honte de chaleur carte en avance, carte deux fois, ensuite, carte piège, instinct du chasseur, renfort, trésor du pharaon, et impulsion extrême. Oh bien Ah bien Ah franchement, pour l'instant, le deck de Rex Raptor, euh, le, dex, le deck pardon, de Rex Raptor, franchement, il est sympa top. Et en plus, le charger en ultra, euh, en speed duel est vraiment magnifique. Ok, je dis oui. On va passer maintenant... On a fait le deck du de Rex Raptor, on va passer au deck de Insector Aga, comme ils disent dans l'anime. Oh mon dieu, c'est Insector Aga, ça m'a toujours fait rire. Le enfoiré qui a balancé Exodia n'empêche Halo. Ah bah, ben, Insector Aga est plus compliqué, je pense que ça doit être ces monstres insectes en fait qui m'empêchent d'ouvrir son deck. Il a dû mettre une barrière insecticide. Ah, je me demande si la carte va être dedans, ce serait drôle. Du coup, on commence avec donc, la présentation du personnage. Hein, speed Duel avec la tête d'un secteur gars. Alors, ok. Est-ce que c'est pas cheaté de mettre ça en Speed Duel Honnêtement. La jarre d'avarice. Si 5 cartes dans votre deck, dans votre cimetière, manger toutes les 5 dans le deck puis piochez une carte. D'ailleurs, c'est. Bref. Euh, hyper métamos, Métamorphose, pardon. Parasite caché. La Grosse ultime, Petit Papillon, Gros Insecte, Insecte Élémentaire, je ne sais s'il va y avoir insecte Mangeur d'Homme dedans, tiens, Kupréélé, Kimutoko, Alien Secession, Reine Insecte, ah il y a Reine Insecte, c'est génial, Le Cocon d'Évolution, Insecte Mangeur d'Homme, ah voilà, ça c'est ce que je cherchais justement dans le style rétro. Euh, le Pinchopper, à l'époque on avait plus peur de ça que Force Mirror maintenant aujourd'hui, Princesse Insecte, Gokipon, à ah, deux fois Gokipon. Le soldat abeille. Euh, bitron. Alors, l'armure canon laser, fourré Sanctuaire verdoyant. insecte à la rescousse. Ver d'appât. Ravissant salon d'essayage. C'est bien, on va pas essayer des insectes. Euh, L'usine de production de masse des ténèbres. Le collier d'ambition. Pas mal. Le cadeau de l'éléphant blanc, je crois qu'ils le, le mettent dans tous. Aérosol, destruction. Larve d'araignée écailles corrosives et trappes d'adhérence, ainsi que l'ordre de destruction. Du coup, euh, pour faire le, le point avec l'ouverture de la display d'hier, ben, au final, je me rends compte qu'il y a quand même eu beaucoup plus de cartes pour le deck d'Inceptor Agar que celui de Rex Raptor dans la display que j'ai ouverte. Ça se trouve, en fait, parce que j'ai vraiment eu des, des cartes de merde. Mais, euh, mais pour le coup, on a quand même eu beaucoup plus. Bon, j'espère qu'en tout cas, cette petite ouverture de deck vous a plu. Parce que je me dis qu'il y a très peu de gens qui apprécient le speed duel, mais c'est quand même toujours intéressant de savoir ce qu'il y a dedans. Moi, je vous fais des gros bisous, un qu'Arex et un Sectoraga Je suis super content de les avoir, c'est pour ça que c'est la miniature. Vous voyez chez la boîte, parce que je suis super content. C'est vraiment un deck que j'attendais. Euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des bons decks dinosaures ou insectes. Enfin bon, on retourne sur les bases, quoi, mais euh, à l'ancienne, ça fait plaisir. Moi, sur ce, je vous fais des gros bisous, les amis. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce si ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous